Aujourd'hui, j'aimerais te donner trois conseils pour animer un coaching en groupe de la meilleure manière possible. Alors, je te parlerai du, de la forme, pas du fond parce que du fond, bah, ça dépend de euh, ta thématique, de ce que tu fais. Je suis pas plus expert que toi dans ce que tu fais. Par contre, euh, je pense que j'ai animé des centaines et des centaines d'heures de coaching en groupe sans parler de de groupes que j'ai animé en dehors de, de mon business. Et j'aimerais te donner ces trois conseils. Juste avant, si tu veux aller plus loin dans ton business de coach et que tu veux avoir une vue globale sur la feuille de route pour développer un business, qui euh, fonctionne, où tu t'épanouis et où tu es profitable, je t'invite à cliquer sur lien en dessous. Tu accéderas à un guide interactif, un guide qui sera mis à jour régulièrement. Euh, donc, clique en dessous et tu auras accès aux neuf étapes du système Ascension. Ok, let's go euh, Premièrement, premièrement c'est d'être en énergie, d'avoir de l'énergie. Dors bien avant, mange bien. Euh, Fais du sport avant, je sais pas, saute, euh, mets de la bonne musique. Mais ça, c'est tellement important. Si, en tant que leader, si en tant qu'animateur de ce coaching en groupe, t'as pas d'énergie, ça va se sentir tout de suite. Moi, je le sens, hein. euh, Quand je reviens le week-end et que j'ai pas bien dormi. Ah, c'est pas aussi efficace que quand j'ai bien dormi et que j'ai la patate. Une petite astuce que je peux te donner, c'est de travailler debout. Moi, j'ai une table debout. C'est d'animer ton coaching euh, debout. Okay Pour la circulation sanguine, c'est mieux. Donc euh, voilà, ça, c'est la première chose. Fais en sorte d'être en énergie haute. Deuxième conseil que je vais te donner, c'est de considérer un maximum de gens. Alors, j'espère que tu fais pas du coaching en groupe avec 50 personnes. C'est plus tellement du coaching en groupe. Euh, mais. Que tu donnes la place à chacune des personnes, qu'elles se sentent valorisées. Ça, c'est hyper, hyper important. Qu'il n'y ait pas deux personnes qui monopolisent la parole, qui duopolisent la parole, je ne sais pas si. Euh, et que les autres, tu t'en fiches. Non, c'est hyper important que même ceux qui ne posent pas de questions, tu leur dis, tiens, comment ça, se va, ça va de ton côté Moi, ce que je fais euh, pour démarrer la plupart de mes coachings en groupe, c'est partager une victoire euh, ou une réussite que vous avez accompli dernièrement, même si c'est une petite réussite. Et comme ça, chacun peut partager un petit truc. Et donc, ça, c'est hyper important que tout le monde se sente impliqué et que ceux qui participent comprennent qu'ils sont dans un groupe et qu'ils ne sont pas en un-à-un -un avec lingel Et troisième point, et eh ben forcément, j'en ai déjà un peu parlé, mais c'est de valoriser chaque participant. Par exemple, si vous avez une question bête, bah surtout ne le faites pas ressentir. ok. Si euh, vous posez une question et que… Votre client vous donne une mauvaise réponse, dites pas des choses comme non, comme je ne suis pas d'accord, comme euh, voilà des choses très négatives qui peuvent vraiment euh, heurter la sensibilité de, de votre public. Souvent, surtout que les gens qui sont coachés sont souvent hein, euh, des gens comme moi, plutôt sensibles, hypersensibles. Donc allez-y avec. Euh, délicatesse, ça c'est hyper important valorisez-les quand euh, quelqu'un intervient, valorisez-les souvent, moi j'ai des clients qui me posent une question et puis il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir bah, si la personne intervient d'une bonne manière, je vais aussi euh, l'encourager, bravo, merci euh, pour euh, ce que tu apportes et puis euh, s'il n'y a pas assez de temps et qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, je vais même leur dire, bah, dans le chat n'hésitez pas à continuer la conversation, à donner vos conseils, etc. etc. Donc premièrement, être en énergie haute, deuxièmement euh, de donner la parole à tout le monde, euh, pas forcément de manière égalitaire. Hein, et troisièmement, d'aider les gens à se sentir appréciés, valorisés euh, et euh, voilà considérés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez aller plus loin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un guide, allez-y, euh, cliquez dessus. Vous, vous allez pouvoir y accéder immédiatement et vous allez voir les neuf étapes qui m'ont permis, moi, de développer un business à six chiffres. Et c'est même neuf étapes, je ne sais pas si je dis méthode ou voilà, c'est une méthode en neuf étapes qui vous permettront, euh, c'est ces mêmes neuf étapes, pardon, que j'utilise pour mes clients. Donc, vous pourrez en profiter tout de suite euh, via le lien en dessous. Je vous dis à très bientôt. Ciao